Est-ce que tu peux te présenter succinctement Mais bien sûr, Brice. Alors, je m'appelle Sybille, Sybille euh, Saint-Giron. J'ai tout récemment 51 ans et je viens d'être grand-mère. Je, je suis ravie. Euh, un petit garçon qui s'appelle Simbad. Dans la famille, on aime bien voyager. Donc, moi, euh, ma passion, c'est la coopération. Et euh, en fait depuis euh, toute petite je me demande pourquoi les êtres humains n'arrivent pas à s'entendre bien pour vivre ensemble et c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue et donc je cherche qu'est-ce qui pourrait nous aider à ce qu'on s'entende est ce qu'on s'accorde pour vivre tous ensemble bien sur cette terre magnifique <rire> qui est tout. Voilà et donc j'ai fait 15 ans ingénieur informatique où je faisais des logiciels sur mesure pour tout type d'entreprise et de tout secteur. Et ça, ça m'a vraiment passionné parce qu'il y avait le côté humain de comprendre le besoin des gens, justement, de l'entreprise, et de créer l'outil qui leur va et qui les aide à mieux travailler, qui leur rend au moins mille fois plus que ce qu'il leur donne. Voilà. Et ça, j'ai arrêté quand, quand tout ce qui était standardisé, espionnage, est arrivé sur les salariés, pour me consacrer beaucoup plus aux dynamiques humaines. Et c'est en faisant euh, donc euh, un mémoire universitaire sur la coopération, hein, toujours le même sujet, et que j'ai compris qu'on ne pouvait pas, euh, il n'y a pas de télécommande à ce que les gens se coopèrent et s'accordent. Ça ne marche pas, j'ai beaucoup cherché. Hein. Et par contre, il y a des conditions favorables. Et donc, depuis, j'œuvre ben à sensibiliser les gens à ces conditions favorables ou à les aider à mettre en place parce qu'en fait, de ces conditions, il y a des leviers qui vont faire basculer les conditions de défavorables à favorables. et dont, par exemple, la monnaie est un immense levier. Et l'autre gros levier, c'est l'organisation le, politique. Comment on prend le pouvoir, évidemment, enfin, comment on, on distribue le pouvoir parce que selon telle architecture ou telle autre, ça ne va pas du tout nous mettre dans le même rapport. Après, il y a aussi, par exemple, comment on communique. Voilà. Donc, moi, j'œuvre sur les leviers qui pourraient faire basculer euh, nos conditions actuelles vers des conditions favorables à ce que nous coopérions tous ensemble. Magnifique. Je ne m'avais jamais dit, aussi bien. Je vais le raconter derrière. Parfait. Et donc j'ai fait un mémoire sur sont les, enfin comment on peut obtenir de la coopération des gens. On ne peut pas vraiment, mais il y a des conditions, enfin, à faire coercition et tout ça, mais ça, je n'appelle pas ça de la coopération. Moi, coopération, c'est forcément de, de, de volontaire et, euh, et vers un, un bien commun, quoi, un but que, qui sert le bien commun. Et, euh, et donc, quand on... En voulant comprendre comment on pouvait obtenir de la coopération des gens, j'ai compris qu'on ne pouvait pas, mais qu'il y avait des conditions qui étaient favorables ou pas à ce que les personnes aient envie de coopérer et se laissent à la confiance pour coopérer, parce que c'est très lié. Et c'est là que, eh que j'ai compris que notre système monétaire actuel euh, contenait des conditions complètement défavorables à ce que nous puissions nous entendre tous ensemble. Comment tu es arrivé à cette conclusion-là Parce que j'avais vu qu'il faut plusieurs conditions pour que la coopération puisse exister, mais il y a notamment quelque chose qui s'appelle la, la transparence et une distribution aussi, de, que ce soit de l'autorité, de la ressource, de la richesse, mais il faut pas, ça ne peut pas être un monopole absolu. Sinon les autres cellules meurent en fait, donc il faut forcément qu'il y ait une espèce de répartition d'équité, de transparence et d'une certaine forme de suffisance ou d'abondance. Or notre monnaie, elle est rare, donc il n'y a pas d'abondance pas mais pas forcément de suffisance. Elle est concentrée, voire complètement centralisée, donc euh, il y en a plein qui, qui s'assèchent et elle est complètement opaque puisque personne ne sait comment ça fonctionne et on ne sait pas même combien finalement il y a d'euros de, en circulation, ou des choses comme ça donc si on voulait déjà une, de, mettre en place un, un système d'échange, parce qu'une monnaie c'est entre autres un système d'échange, de, de, de mesure de la valeur euh, ben, il faudrait qu'il soit qu'on joue sur la transparence sur la décentralisation et sur euh, l'abondance si, si on crée de la rareté de l'opacité et de, et, de et de la centralisation, eh bien, ça met les gens dans un contexte où ils, ont, ils vont être plus amenés à être en compétition. En fait, certains disent que la monnaie est neutre, mais c'est complètement idiot parce que déjà, quand on dit la monnaie, on ne sait même pas de quoi on est en train de parler. Ce qu'il faudrait, c'est de trouver des mots plus fins pour dire ce type. En fait, le, la monnaie, c'est comme une espèce d'être, enfin d'ectoplasme, de, de, mais qui a des caractéristiques précises, notamment comment elle naît, comment elle meurt, comment euh, elle circule, comment elle s'accumule. Et, et donc quand on dit la monnaie est neutre, non, parce que selon le caractéristique de l'émission, du contrôle et tout ça, ça change les choses. Donc en soi, le fait d'échanger, on pourrait se dire que c'est neutre, mais euh, en fait, sens. on voit bien que ce n'est pas neutre. neutre Mais parce que c'est une grande théorie des économistes que la monnaie est neutre et n'a jamais d'influence rien. C'est pour ça que je me suis... Euh... Donc neutre, ça n'a pas d'influence. Ça n'a pas d'influence. Et moi, j'avais l'intuition euh, absolument contraire. C'est pour ça que j'ai créé le... notamment le jeu pour valider mon hypothèse, parce que ce n'était pas évident à valider euh, dans la vraie vie. Enfin, on a une intuition que on est tous poussés en compétition, que certains sont exclus, mais comme c'est multifactoriel peut-être, enfin voilà. Mais ça, ça vient aussi des travaux de, de, sur les architectures invisibles, c'est Jean-François Noubel qui a repris, mais c'est quelqu'un qui en a parlé encore avant, et puis sûrement encore avant, que selon comment on s'organise, donc comme une architecture, on va avoir des comportements différents. Donc typiquement en salle de classe, quand le professeur il est devant sur une estrade et tout le monde euh, en rang devant lui, ben, ça, tout de suite ça inspire la, la discipline, l'écoute et on voit bien d'où vient l'information et la connaissance. C'est pas tellement, c'est plutôt le descendant du professeur aux élèves. Si on est tous en cercle, tout de suite ça induit qu'on euh, on, on est, on est en, en, en équivalence et donc euh, on peut peut-être pas se comporter de la même façon. Et c'est de là que c'est évident sur les architectures, dans une, une église on va se comporter d'une façon, une, une piscine, une autre, face enfin, ça nous influence. Et en fait les choses plus, euh, plus subtiles mais qui sont dans architectures collectives, comme la façon dont on distribue le pouvoir, donc notre système démocratique, et notre système monétaire, la façon dont on finalement un peut distribuer, enfin c'est pas qu'on distribue les richesses, on distribue les moyens d'accéder aux ressources. C'est ce que tu as voulu essayer de prouver avec le jeu. Amener à la fait. conscience via le jeu. Voilà. Donc, euh, bah, peut-être, ouais... Alors moi, je voulais prouver deux de choses. Je voulais prouver que euh, nos systèmes, enfin, notre, enfin, le système monétaire qu'on utilise influence nos comportements. Et derrière, en fait, je voulais montrer que l'être humain n'est pas mauvais. Je tenais beaucoup à ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui deviennent misanthropes, il faut enlever la moitié de l'humanité, on est trop nombreux, enfin tout ça, c est, c est... et qui viennent en préférer les arbres et les animaux que les êtres humains. Donc moi je sais, sauf que tout le monde a le droit d'être là et tout le monde doit être protégé. Donc ça, ça m'inquiétait. Donc montrer que l'être humain est bon par nature, c'est évidemment si on lui met une architecture qui le pousse en compétition, il va devenir bon en compétition. Et il y avait ça, et aussi de montrer qu'en fait, c'est on n'a pas toujours utilisé cet outil monétaire, l'outil d'échange. Il y a d'autres choses qui sont possibles, ce n'est pas difficile d'en fait, changer. Donc, c'est pour euh, ouvrir le possible et pousser à l'action. Voilà. Du coup, ça se passe comment, alors, le jeu Alors, donc, le jeu, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai créé ça en 2012, euh, la rencontre des intercells, donc des systèmes d'échange locaux donc la version classique qui okay, est au début on fait des petits prototypes mais donc on va tester avec des cartes et on est plusieurs joueurs, au moins 10 jusqu'à 120 au moins on va échanger des cartes donc c'est de façon très simple, des cartes à jouer pour pouvoir faire des carrés et l'idée c'est qu'on va avoir des moments d'échange avec des systèmes monétaires différents donc par exemple dans, la, dans la, cette séance classique de la corbeille que je joue et qui est jouée un peu partout. On va jouer 10 minutes de troc, 10 minutes de monnaie dette, donc issue de la dette, comme l'euro, et 10 minutes de crédit mutuel, comme les systèmes d'échange locaux euh, utilisent. Et donc à l'issue de chaque 10 minutes. On va relever les faits objectifs de combien de productions, combien de, de monnaie, combien de faillites, enfin selon ce qui a compté dans chaque tour. Et puis, on va aussi se poser à, à nous ensemble les questions. Qu'est-ce qui s'est passé Comment j'ai vécu ça Qu'est-ce que j'ai vu Et puis, à l'issue des trois sessions, eh bien on, on fera un peu une perspective générale en recomparant, bien sûr, les données objectives et subjectives. Voilà. Donc le principe c'est de, de construire des choses, d'utiliser des ressources pour En fait, on a, pour simuler une économie, pour que ce soit très simple, c'est qu'on doit... Euh, le travail à faire, c'est que moi j'ai pris la métaphore, c'est qu'on doit construire des maisons, et que les maisons il faut que... Ce sont quatre cartes, mais quatre cartes qui doivent être pareilles, donc un, on appelle un carré hein, pour les, les joueurs de cartes, quatre rois ou quatre dames, Évidemment, quand les cartes sont distribuées, au début, on a quatre cartes, mais pas du tout les mêmes. Et il va falloir échanger avec les gens. Donc, c'est comme si on devait aller chercher du ciment chez quelqu'un, euh, lui vendre du sable, des choses comme ça. C'est une, une simulation un peu simpliste de l'économie, mais ça fonctionne quand même. Et donc, l'idée, c'est que la première fois, en 3 ben, on n'a pas d'instrument d'échange, d'échange direct avec... Euh, les soucis que normalement, si c'est un échange direct, les deux doivent être gagnants. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin d'un roi et toi d'un valet, je ne veux pas que tu me donnes un 7. Enfin, voilà. <rire> Donc tous les problèmes du truc. Et alors dans la monnaie-dette, il y a de, de la monnaie qui est émise au moment où les gens empruntent à la banque. Exactement comme, nos, comme notre euro. Et dans la monnaie de crédit mutuel, on a chacun a un petit porte-monnaie pour... Enfin, petit règle graduée pour pouvoir, puisque c'est un système de comptabilité entre le plus et le moins. Voilà. Et ce même jeu, eh bien, on l'a aussi adapté. Je l'ai adapté avec Stéphane Laborde, le, donc, le concepteur de la théorie relative de la monnaie, pour pouvoir tester cette monnaie. Donc, la difficulté, c'est qu'il fallait faire passer le temps, les générations, puisque c'est une monnaie où on voit surtout son, sa, sa grande force, au fur et à mesure des générations qui s'en vont et qui arrivent donc on a adapté la corbeille pour pouvoir tester donc euh, maintenant on peut tester aussi la monnaie libre et on peut aussi tester beaucoup d'autres monnaies en fait euh, ça n'a pas encore été fait mais il était question que j'aille chez Google passer trois jours pour tester toutes les monnaies j'attends encore <rire> mais c'est un groupe, et est chaud parce qu'il y a plein de choses à tester et mon idée c'était aussi de fournir aux inventeurs de monnaie, une façon qu'ils puissent la tester avec les humains. Parce qu'on peut très bien faire des monnaies mathématiques et informatiques, mais la monnaie, c'est surtout un instrument entre humains, en fait. c'est pas un instrument euh, euh, mécanique. Donc, euh, mais s'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de monnaie. Voilà, il n'y a plus besoin de monnaie. Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, l'étape ultime, ce ne sera pas une monnaie. Ouais. Mais qu'on a besoin d'une monnaie d'abord qui nous remet en confiance en suffisant, c'est comme ça, un jour, on pourra s'en passer, j'espère. Parce que <rire> la confiance sera juste entre les, entre les êtres humains, c'est ça C'est ça. Et on aura euh, peut-être affiné notre conscience de combien on donne, combien on reçoit. Mm. Enfin, là, intuitivement, comme ça, je me dis que ça, ça peut être possible si, en fait, on a besoin de moins aussi. Parce que finalement, plus tu as besoin de choses, moins ta oui. confiance. Et... Mais cette monnaie actuelle, basée sur la dette, nous pousse à la consommation. Mm. Parce que c'est même le, le modèle est fait qu'il faut qu'il y ait de la consommation. Et donc, on a toujours envie d'autre chose. Ça pousse à l'obsolescence programmée. Enfin, un, vraiment, si on veut changer d'économie, et, et donc d'économie à visée sociale, on va dire, écologique, changeons la monnaie. Je vais revenir sur, les, sur le jeu. Oui. Sur la base que tu as, donc construire des maisons, euh, voilà, simuler, simuler de manière un peu simpliste l'économie, euh, c'est quoi la différence entre une monnaie dette et euh, une monnaie libre Alors dans la monnaie dette, donc au, au niveau des échanges et de la production, euh, c'est exactement la même chose qui va être faite pour qu'on puisse comparer. Donc c'est toujours échanger des cartes pour obtenir un carré. Ça c'est la même chose. C'est le travail qui est à faire par les, les citoyens de le, et sont en train de jouer dans la monnaie dette l'idée c'est que euh, moi je joue c'est que quelqu vont, quelques personnes vont hériter donc vont commencer avec des billets mais la plupart n'ont rien comme nous tous nous avons la plupart pas d'héritage et donc si nous si nous voulons des instruments de paiement et bien soit il faut commencer par vendre nos ressources donc une de nos cartes dans le jeu, ou alors il faut aller emprunter il n'y a pas d'autre solution. Enfin, évidemment, voler aussi, c'est hein, ça, ça, ça se fait dans le jeu au moment de. Le... Et donc, la, la, la banque, donc il y a quelqu'un qui joue la banque, hein, c'est moi quand j'anime, n'a pas un stock euh, quand elle prête, elle va. Euh, en fait créer bon concrètement dans le jeu j'ai quand même les papiers prêts, je ne sais pas encore matérialiser les papiers puisqu'on joue euh, on joue avec des, des, des papiers c'est pas du tout un jeu électronique sur ordinateur hein. c'est un jeu physique debout euh, où on n'a pas besoin de savoir lire et donc euh, là l'idée c'est que quand les, la personne euh, bah, même une fois qu'elle a vendu ses quatre cartes elle pourra elle va être obligée d'emprunter pour euh, elle s'acheter aussi ces choses. Donc, il y a forcément un moment ou un autre. C'est très rare les gens qui arrivent à ne pas emprunter. Mais ça arrive quand même. Parce qu'ils se retrouvent sans ressources. Oui, non, mais il oui. y en a qui arrivent à bien vendre et tout. Enfin, hein, c est, c est, c est, on voit bien les, les différences de, de caractère, peut-être d'éducation. Hein. Quand on fait des écoles de commerce, tout ça, ils réussissent mieux dans la monnaie dette en général. Et, et donc... Quand quelqu'un a besoin d'instruments monétaires, il va à la banque et qu'il lui en donne deux qu'elle vient de créer et il faudra avec les intérêts en rendre trois. Bon, C'est aussi hyper caricatural parce que, mais c'était à l'époque les taux immobiliers sur 20 ans, c'était à peu près ce que ça ferait, donc euh, ce pas si faux. Maintenant, ça paraît beaucoup, mais pas grave. Alors que dans la monnaie libre, il a, personne ne va emprunter euh, Enfin, on pourrait imaginer qu'on emprunte en plus à son voisin si on a besoin de faire un gros achat, mais à chaque jour qui passe, comme chacun est co-créateur de la monnaie, finalement chacun va, dans le jeu, recevoir hein, euh, magiquement des billets pour échanger. Donc il n'y a pas de, de rapport à la banque où il faut emprunter, rembourser, rembourser plus que ce qu'on a eu, donc aller voler chez l'autre, parce que le principe de la dette avec intérêt, c'est que le capital, donc ce qu'on emprunte, il a été créé, enfin il a été créé, il existe, on va dire, puisque le, les, les 100 000 que je viens d'emprunter au banquier, je ne les avais pas, mais bon, moi je vois bien 100 000 et je peux m'acheter ma maison avec. Mais les 50 000 d'intérêts, personne ne les a jamais créés nulle part. Donc forcément, il faut que je les vole. Enfin, il faut que je démunisse quelqu'un. Et, et le jeu montre très bien que le fait d'avoir à rembourser des intérêts, et ben fait que finalement, qui va s'enrichir, c'est surtout la banque. Ça, c'est très clair. Après, quelques-uns arrivent à s'enrichir. En fait, ça, ça fait des énormes égalités. Certains oui. sont exclus et d'autres sont devenus très riches. Et d'autres n'ont que des billets mais n'ont fait aucune maison aussi. Que, alors que l'idée, c'était quand même de construire des carrés. Voilà. De, mais... Et alors que dans la monnaie libre, il n'y a pas du tout ces. Cette dynamique. De... J'ai jamais vu personne, par exemple, voler ou tricher autour de Monnaie Libre. Alors que c'est fréquent au... autour d'être. Sans parler de pleurer, s'exclure. Enfin, Il y a des gens ils ont vraiment un rapport difficile à cette compét... à cette jungle que ça crée. Je Mais je pense monnaie. que, le... que notre monnaie tôt. qui nous met tellement en compétition, elle nous fait quelque chose sur le temps aussi. Sur ce, ce stress qu'il faut vite avoir. C'est un petit peu le... En fait, on retrouve l'ambiance, ça s'appelle la corbeille, parce que justement, à la bourse, ils s'échangeaient dans l'espace qui s'appelait la corbeille, et c'était frénétique. j'ai déjà assisté à ça, c'était vraiment impressionnant, euh, c'était limite, euh, ils se tapaient dessus, quoi. Et on, en fait, on ressent ça avec l'euro. Évidemment, on est un petit peu plus dilué, mais en fait, c'est la même chose. J'ai l'impression que, aussi, enfin, que le, ce ressenti il est dû au fait qu'on a peur de, de manquer. Oui. Et la peur de manquer, je sais que c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement fort. C'est notre survie, survie qui monde. est en jeu, en fait. Voilà, exactement. Donc, c'est en mode survie. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors qu'il me semble qu'avec tout ce qu'on a fait nos progrès, parce qu'on va pas tout... Enfin, moi, je suis aussi pour le progrès. Hein. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus au mode survie. Franchement, on n'est pas... Il y a encore des gens, malheureusement, qui sont en mode survie. Mais on a, enfin, pour moi, on a vraiment tout ce qu'il faut sur la planète pour qu que personne à... ne soit en mode survie. Quoi. Et du coup, bah, si on en revient à les histoires de la distribution, enfin la monnaie libre et distribution de monnaie, en tout cas, de manière équitable, parce que bah, c'est ça, la, la clé, c'est distribuer de, des moyens euh, d'acheter, de, moi j'ai l'impression que c'est un peu un, un, un droit de vote aussi, quelque part. Un peu, un ah droit oui, de vote la à monnaie. À la Là, euh... Ce qu'on achète, c'est qu'on le plébiscite. Voilà. Donc, normalement, on est d'accord avec le... du coup, ce que fait si l'entreprise. Si, si, hein. si on distribue de manière égale, a priori, on est moins dans une situation de manque. Oui. Et ça change nos comportements, ça nous met moins en stress. Ah, mais c'est énorme. Et bah, et sur le jeu, c'est ce qu'on voit. Dès qu'on met une monnaie qui n'est pas basée sur la rareté, le niveau sonore descend, le niveau stress descend, et les gens se regardent à nouveau. Parce que sinon, ils ne regardent que les cartes. Il n'y a plus d'humains, il n'y a que des, des cartes qui s'échangent. Enfin, C'est vraiment euh, frappant. Euh, on prend l'autre pour un objet. Parce que notre société, il y a un gros problème avec ça aussi. Comme on prend la planète pour notre objet à notre service. Et donc avec un, un système d'échange basé sur au moins la suffisance, parce que le modèle libre, encore plus le self, c'est de, de la suffisance. On n'en a pas, de, on ne peut pas l'épargner. On en a juste au moment de faire l'échange. C'est que, bon, eh ben ça calme tout. <rire> Alors peut-être on, peut on pourra imaginer qu'après certains trouveront des perversions dedans, mais il me semble que ça ça calme tellement quelque chose de de vraiment euh, tripale en eau, que ce serait intéressant d'essayer, pour voir peut-être qu'on arrêterait des guerres et tout ça. Du coup, c'est quoi que tu veux mettre en avant Avec l'exemple de la fontaine Oui, alors, <rire> par rapport, <rire> quand on parle que, selon moi, les, les monnaies, enfin les systèmes d'échange, donc les monnaies qui favoriseraient la coopération, il faudrait qu'elles soient au contraire de rares, soit suffisante suffisantes ou abondante. à mon avis suffisante c'est mieux, mais c'est une intuition, euh, une certaine transparence par rapport à l'opacité, et puis ce que j'ai dit décentralisé, ou qu'on peut appeler symétrique, pour comprendre plus simplement, c'est qu'aujourd'hui l'euro, ça serait comme un tuyau, un robinet, où il y a certains qui sont juste à la sortie du robinet, puis les autres ils sont... Euh, euh, très loin et, et ils espèrent avoir des gouttes euh, si euh, jamais le, ça glisse sur le manteau des autres <rire> ou qu'ils en recrachent un petit peu, alors que quand on est à une source euh, décentralisée ou symétrique, c'est-à-dire que c'est comme une fontaine où, euh, où le, le geyser jaillit et où tout le monde on se met hein, une fontaine au milieu, avec on est tous en cercle autour de la fontaine et on est tous mouillés de la même façon de la fontaine. Donc pour moi c'est ça, une monnaie qui, où on serait tous mouillés de la même façon et où on verrait comment on est mouillé et où il y aurait assez d'eau, et bien à ce moment-là, ça crée des bonnes conditions pour la coopération. Mmh. Ça me paraît pas mal. Merci d'avoir regardé cette interview, en tout cas j'ai condensé tous les moments où on a parlé de comment changer la monnaie pour favoriser les comportements d'entraide, de coopération. Il y a une autre partie où on parle plutôt de la transition, de comment passer de cette monnaie qu'on appelle monnaie dette à crédit bancaire avec des intérêts et qui favorise donc la, la, la, la compétition, etc. pour aller vers une monnaie qui soit plus orientée vers la coopération et l'entraide. Donc je publierai ça prochainement et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Euh, bien sûr, liker, partager euh, toutes ces choses-là. J'essaierai de filmer un jeu économique en direct pour voir les comportements en live des gens. on voir s'ils sont plus agressifs, euh, si, euh, ils sont concentrés sur leur carte, si le volume sonore est élevé. Euh, parce que c'est toujours mieux effectivement de le voir en vrai, de, de voir la tête des gens. Je voulais dire un autre truc. Ah oui, désolé pour le son qui était pas ouf. Euh, je ferai mieux la prochaine fois. Et bah ben, il me reste plus qu'à vous dire à plus dans la prochaine vidéo. Ciao